Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous, les femmes, à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Alors avant que je vous partage l'aliment qui va vous aider à brûler vos kilos en trop, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être prévenu des prochaines vidéos, des prochaines astuces qui vous aideront dans votre perte de poids tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment que vous avez certainement déjà bu. Hein, au moins une fois dans. Non, je dirais même trois fois dans votre vie minimum. Sauf qu'on peut aussi prendre du poids avec si on le boit en concentré. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'orange, tout simplement. Alors, pourquoi l'orange? Parce qu'il contient des caroténoïdes, de la acarotène, des acides ascorbiques, et surtout les flavonoïdes qui vous aideront à perdre du poids, tout simplement. Alors, il y a aussi une forte activité en antioxydante dû à la vitamine C qu'il y a dans l'orange. Donc comprenez que les jus d'orange, pas tous les jours non plus, il faut alterner, donc un rééquilibrage, va vous aider considérablement à éliminer vos kilos en trop. Vous pouvez l'associer à d'autres euh, brûleurs de graisse. Vous n'avez qu'à voir tout simplement tous les aliments que j'ai déjà partagés et voir ce, celui que vous préférez et en faire un jus tout simplement. Alors, avant de l'acheter, Pensez bien à lire l'étiquette que c'est une orange à jus. Parce que sinon, vous ne retirerez pas assez de jus de votre orange. Et ça serait un peu triste pour ça, tout simplement. Euh, aussi, faut il, soit, il faut que cette orange soit bien ferme. Prenez-la bien ferme et pas molle. Parce que là, euh, vivent les dégâts dans les intestins, tout simplement. Alors, Surtout que l'orange régule vraiment. Donc, euh, il aide à la digestion. Donc, si vous les prenez molles... Euh, voilà, vous allez faire des grosses catastrophes. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte parce que, voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur l'orange que buvez du jus d'orange pur et pas en concentré parce que le concentré euh, va, vous, va vous aider cette fois-ci à faire le contraire de ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez du jus d'orange en concentré, vous allez faire plus de gras. Et vous n'allez pas réussir à perdre du gras. Donc, faites du jus d'orange bien frais à la maison. Avec non pas une centrifugeuse, mais avec un extracteur de jus pour vraiment extraire tous les minéraux. Tout ce que vous avez besoin de l'orange pour perdre du poids. Et voilà tout. Alors, si vous désirez être coaché, j'offre 45 minutes de coaching gratuit. Donc, vous avez le lien dans euh, la description tout simplement ou à la fin de cette vidéo. Écrivez-moi tout simplement sur WhatsApp et nous prendrons un rendez-vous pour vos 45 minutes de coaching gratuit. Je vous dis à très bientôt.